Bonsoir, bonsoir, rebonsoir à tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth Bonsoir à tous chrétiens, chrétiennes euh, hommes, femmes voilà, ceux qui cherchent le Seigneur, le Créateur, ce soir ou depuis quelques semaines, quelques années, laisse-moi te dire que la vérité c'est Jésus en vérité, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre vérité que Jésus. Nous, nous ne détonnons pas la vérité, la vérité c'est Jésus. Alléluia Donc en fait en vérité, aucune religion n'a raison, c'est Jésus qui a raison mes amis. Parce qu'il a lui-même dit dans Jean 14 verset 6, qu'il est le chemin, la vérité La vérité et la vie Vous voyez frères et sœurs C'est terrible mes amis C'est formidable Il a dit je suis le chemin La vérité et la vie Donc la vérité, on veut dans la vérité Il faut qu'on suive Jésus Vous voyez frères et sœurs Celui qui ne suit pas Jésus Il n'est pas dans la vérité mes amis Celui qui ne croit pas en Jésus Christ Il n'est pas dans la vérité Oh oui mes amis c'est que Jésus la vérité voyez ouais, frère, c'est lui la vérité en vérité Alléluia, en vérité, en vérité Jésus mes amis Alléluia Ce soir ce n'était pas prévu ce soir, aujourd'hui Ce partage, mais je crois que Depuis hier là, je crois que Frère on est secoué mes amis On est réveillé Parce que le Seigneur nous communique sa parole dans les, dans les profondeurs Il nous révèle sa parole dans les profondeurs Je, je vous dis la vérité, même à d'autres chrétiens qu'on ne connaît pas vous voyez, frères et qui partagent, on a vu sur les réseaux, euh, euh, même hier soir hein, ou avant hier soir, hier soir je crois, voilà, des, des, des gens qui partagent sur leur réseau, frères, qui prêchent la sainte doctrine, qui prêchent, frères, la vérité, qui dénoncent le mal, le, la, le système religieux, frère, alors qu'on ne se connaît même pas, mes amis. Je me suis dit non, le Seigneur, il parle, le Seigneur parle à son peuple, le Seigneur sort son peuple, le Seigneur réveille son peuple, je vous dis la vérité, mes amis. Alléluia Waouh C'est magnifique d'adorer Jésus C'est magnifique d'être chrétien C'est magnifique d'être rempli du Saint-Esprit Qu'il nous remplisse encore Nous prions qu'il nous remplisse encore davantage Mes amis, afin que notre couple puisse déborder Frères et sœurs, ta coupe va déborder mes amis Ce soir le Seigneur veut nous parler Il veut parler à sa fille Il veut parler à son fils Qui est quelque part, qui entend ce message qui est Quelque part, il veut parler à son fils Parler à sa fille pour te dire ne sois pas accablé. Il est passé par là où tu passes, chrétien, chrétienne, fille, fils du très haut, mes amis. Il est passé par là où tu passes, alléluia. Il a souffert, mes amis, plus que toi. Il a pleuré plus que toi. Il a gémi plus que toi. Laisse-moi nous dire qu'il est passé par là, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, alléluia. Être chrétien... C'est vivre dans la souffrance mes amis Constamment dans la souffrance Être chrétien c'est une vie de souffrance mes amis Je vous dis la vérité Une vie où la barque est secouée Une vie où je vous dis la vérité Où l'ennemi va nous attaquer Va nous cibler Va pas nous lâcher mes amis Je vous dis la vérité Voilà pourquoi Jésus ne sommeille jamais mes amis celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur son fils et sa fille ne sommeille ni ne dort, mes amis. Alléluia. Lorsque nous dormons profondément, il veille sur toi et moi, mes amis. Les anges guerriers veillent sur toi et moi. Le royaume des cieux veille sur toi et moi, mes amis. Sa gloire est là. Alléluia. Alléluia. Mes amis, sa Shekinah est là Sa présence est là Il te garde des traits enflammés Il te garde, je te dis la vérité Des attaques des démons, des sorciers Il te préserve des maladies Il te garde des incantations Il te protège, mes amis Alléluia Waouh frère, la parole est puissante L'évangile est glorieux, mes amis Alléluia notre seul réconfort c'est dans la parole Hier on a parlé de la coupe du monde Les gens criaient hier mes amis. fallait voir sur les réseaux, fallait voir sur Facebook En direct sur saint fallait voir mes amis Les gens criaient oh, On a gagné Mes amis ils vont arrêter de crier, ils ont gagné C'est un cri qui va s'arrêter C'est un cri qui va Je vous dis la vérité, s'arrêter au bout de quelques heures, quelques jours. Mais le cri de Jésus, mes amis, ne va pas s'arrêter, mes amis. L'évangile ne s'arrête pas. L'évangile a traversé des siècles et des siècles, mes amis. Je vous dis la vérité. C'est un, un livre qu'on ne peut pas arrêter C'est une parole qu'on ne peut pas bloquer, mes amis Elle va traverser les vies, traverser les âges, mes amis Parce que c'est une puissance d'en haut C'est la puissance d'en haut C'est l'épée, mes amis, alléluia Et cette épée, frères et sœurs, est en nous Cette parole-là est, est, est en nous, mes amis Elle est en toi, frères et sœurs, mes amis Qu'est-ce qui peut te bloquer Qu'est-ce qui peut te chagriner Qu'est-ce qui peut te titiller mon ami On a reçu le pouvoir, on a reçu l'autorité De marcher sur les scorpions et les serpents Alléluia Voilà pourquoi toi mon, mon frère, ma soeur qui souffre Rappelle-toi que Rappelons-nous que notre maître est passé par là Et dans la parole dans Jean 16 au verset 33 il dit Je vous dis toutes ces choses afin que vous ayez la paix en moi, frère ayons la paix en Jésus. Quand bien même, comme on a vu pour notre frère Michael, ex caporel Mikey, on a vu le tumulte, mes amis, je ne sais pas s'il est connecté ce soir là, le tumulte, frères et sœurs, s'est levé contre notre frère, mes amis, parce qu'il a abandonné le dancehall, il a abandonné la musique du monde, il a abandonné le péché, il a abandonné le royaume des ténèbres, mes amis. Quand il y a quittage, j'ai bien voté les mots moi Quand tu quittes le royaume des ténèbres, frères et sœurs On va nous poursuivre, on va te poursuivre, on va t'attaquer On va te, te, vouloir te détruire avec la langue Regardez comment on a voulu le détruire mes amis Regardez comment on a voulu détruire Michael avec la langue mes amis voyez, frères et sœurs, avec des faux témoignages ils ont voulu toucher à son âme, toucher à son cœur par la parole, par la langue, mes amis. Je vous dis la vérité. Alors, la langue, là, c'est terrible. La langue a une puissance. La langue est comme un feu dans, dans la bouche, là, mes amis. Un, si on ne contient pas la langue, là, mes amis, elle fait des dégâts. Vous voyez, frères et sœurs S'ils n'arrivent pas à t'atteindre physiquement, ils vont essayer de t'atteindre avec la langue. La langue, mes amis. Et la Bible dit que. Jésus est passé par là mes amis Et notre frère Michael Il a tenu ferme Alléluia Michael Et bientôt vous allez voir des chants qui vont sortir Mes amis, des chants terribles Alléluia Des chants sanctifiés mes amis Pourquoi Il a décidé de suivre Jésus Quoi qu'il arrive Malgré le mépris, malgré les paroles Malgré les histoires Malgré que les gens ne sont pas contents Il va adorer Jésus, il va chanter pour le roi vous allez voir des âmes libérées. Michael, tu verras des âmes libérées à travers les chants. Ça va toucher les cœurs profondément. Les gens vont écouter ces chants. Ça va sortir bientôt au nom Frère, ça arrive. Alléluia. Vous voyez frère, ça arrive. Le royaume des cieux est en mouvement. Le royaume, frères et sœurs, est en activité. Le royaume de Jésus. Ne dort pas, mes amis. Je vous dis la vérité. Il travaille, le roi travaille Il dépêche mes amis des choses terribles pour nous mes amis Alléluia Oui frère et soeur Voilà pourquoi il nous dit ce soir Il te dit fils, fille du royaume Dans le pays où que tu es Je ne sais pas si tu es au Côte d'Ivoire Tu es au Canada, tu es en France Tu es en Guadeloupe, tu es en Martinique, tu es en Guyane Tu es en Afrique, tu es en Australie Tu es en Angleterre Je ne sais pas dans quel pays que tu es Mais laisse moi te dire que cette parole là est pour nous Est pour toi Il veille sur toi Alléluia. Et il te dit et la paix en lui, et la paix en moi. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Mes frères et sœurs, et la paix en lui. Malgré les calomnies sur ta vie, ne sois pas accablé. Jésus est passé par là. Voici le titre ne sois pas accablé, Jésus est passé par là. On l'a calomnié, mes amis, je vous dis la vérité. C'est là là que, en fait, tout ça là, c'est pour nous maintenir dans la vérité. Le Seigneur permet tout ça pour qu'on puisse s'attacher à lui. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs? Il permet la persécution. Il permet les combats pour qu'on qu puisse le chercher. Pour qu'on puisse le découvrir de plus en plus. Qu'on puisse l'adorer et s'attacher à lui. Je vous dis la vérité. Je a pas de combat, mes amis. Comment tu vas t'attacher à lui de plus en plus? Il veut que tu t'attaches à lui. Dans tes persécutions Dans tes incompréhensions Dans tout ce que tu vas subir Attache-toi à Jésus Il ne va pas te décevoir Il ne va pas te trahir Il va te maintenir Dans l'intégrité frères et sœurs Alléluia Waouh tu gémis, tu pleures, tu, tu cries à lui, laisse-moi te dire qu'il t'entend mes amis, il entend tes cris, il entend tes prières, il entend ta, ta, tes prières qui montent devant son trône mes amis Je vous dis la vérité, son bras puissant agit sur l'église, sa, sa gloire agit sur l'église, sur ta vie frère et sœurs. il est en train de te former Oh oui mon ami, la formation, on veut servir Jésus, nous passerons là où il est passé dans le désert Nous serons tentés Je vous dis la vérité Nous subirons des choses atroces, des choses terribles C'est notre formation pour son œuvre, Pour, mes amis, être qualifiés frères et sœurs Alléluia Comment voulons-nous que le Seigneur nous confie des choses glorieuses Des choses extraordinaires, magnifiques Si, au préalable, nous a pas éprouvé frères et sœurs Mes amis Tu comprends frères et sœurs Jésus de Nazareth a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit Lorsqu'il est sorti du désert, mes amis Je vous dis la vérité Revêtu du Saint-Esprit Revêtu de feu, de gloire, de puissance Frères et sœurs Et regardez comment, mes amis Le Seigneur a agi en Israël Frères et sœurs, les villes étaient secouées Les gens étaient secoués, frères et sœurs La parole a secoué Israël Mes amis, son autorité, mes amis Alléluia Frère frères et sœurs Oui Ce n'est pas tout le monde que le Seigneur va accompagner frères et sœurs Ce n'est pas tout le monde qui sera précédé de la, de la puissance du Seigneur De la gloire du Seigneur mes amis Il y a un travail au préalable mes amis Oui le Seigneur nous appelle tous Mais frère la qualification elle, elle passe comment frère, il, il y a, il, frère le Seigneur il nous regarde comment on agit il y en a qui abandonnent au moins critique. Ils vont abandonner. Vous voyez frères et sœurs Ils oublient que le Seigneur est passé par là. Il le dit, hein? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez courage. Moi, j'ai remporté la victoire sur le monde. Il a vaincu pour toi et moi, frères et sœurs. Il y en a, a frères et sœurs, qui ont été disqualifiés. Comment Parce que, ben, au moins de combats, au moins de critiques, au moins, frères, ils ont rebroussé chemin. Ils ont mis la main à la charrue. La biologie, celui qui met la, la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Beaucoup mettent la main à la charrue et ils retiennent la main Ils regardent derrière. Mes amis, le ils vont, ils vont, Ils seront disqualifiés. Par rapport à l'œuvre, par rapport au travail que le Seigneur veut faire Parce que le travail du Seigneur, frères et sœurs, doit être fait Frères de gloire, frères et sœurs, avec, frères euh, frère et sœurs, avec, comment dire euh, euh, euh, euh, En fait, enfin, il, faut, il faut être sensible au Seigneur, mes amis Frères et sœurs, voyez Il faut être sensible à Yeshua Sensible à son esprit Sensible à ce qu'il demande de toi Sensible à ce qu'il veut de toi Sensible par là où il te fait passer Pour ne pas être désapprouvé Ça peut arriver quand on est secoué, on ne comprend pas Seigneur j'ai des combats, Seigneur j'ai des persécutions Seigneur j'ai des calomnies Seigneur, Seigneur, Seigneur frères et sœurs, Jésus est passé par là mes amis Que ces choses ne soient pas Pour nous surprenants On est humain, on peut ne pas comprendre On peut être surpris Mais quand tu t'assois un peu là, tu vérifies la parole Non, Jésus est passé par là mes amis Jésus-Christ est passé par là. Notre Père est passé par là en tant qu'homme, sous la, la forme humaine. Il n'est pas resté au ciel pour, mes amis, nous regarder, souffrir sur la terre. Frère, il s'est dit, non, non, non, non, non, non, non, Je vais descendre, montrer à mes enfants comment il faut faire. Je vais vous montrer, descendre, montrer à mes enfants que c'est possible. Le modèle parfait, l'exemple parfait, frères et sœurs, que nous devons imiter. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, Jésus. L'accent doit être mis sur Jésus. L'évangile est mise l'accent dans l'évangile est mise sur Jésus-Christ de Nazareth. Oui frères et sœurs. Alléluia. Waouh. Jésus. Mes amis. On va un le passage. Alléluia. Tu veux expérimenter la présence du Seigneur, on veut expérimenter sa gloire, expérimenter le, la puissance du royaume, frères et sœurs, la puissance du siècle à venir. Les choses du royaume, frères et sœurs, il y a un prix à payer. Et ce prix là, frères et sœurs, on n'est pas arrivé, hein? mais chacun de son peuple, chacun de ses enfants passe par quelque part, mes amis. Paye un prix, frères et sœurs, le prix à payer, mes amis. Pour, pour être sauvé d'abord Pour vivre le Seigneur, mes amis Vous voyez, frère et sœurs. Il veut faire reposer sa gloire sur toi Mes amis Il veut faire reposer son feu sur, to, sur toi, fr, ma sœur, mon frère, mes amis Voilà pourquoi tu ne, tu ne dois pas sortir de, de sa présence Mes amis, tu dois passer par ce chemin Tu dois passer par le feu, mes amis Alléluia. Le feu. Tu vois frères et sœurs Ceux et celles qui passeront par le feu frère, c'est celles et ceux qui seront qualifiés. Je vous dis la vérité. Qui marqueront leur génération. Je vous dis la vérité. La parole dit qui Le Seigneur fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Mes amis, il faut passer par le feu. Oh oui mes amis tu, nous, nous passerons par le feu frères et sœurs Alléluia Nous serons éprouvés Jésus ou le monde Que vas-tu faire Jésus ou le péché Que vas-tu faire Jésus ou, ou, ou le péché Tu vas choisir quoi mes amis Beaucoup diront oh, cette parole est trop dure hein? Comme la, dans la parole Cette parole est dure Qui peut la supporter et ils, sont, ils ont quitté le Seigneur Beaucoup ont quitté le Seigneur Pourquoi La parole était trop dure mes amis Beaucoup de chrétiens quittent le royaume Ils sont rentrés dans le royaume Et ils quittent le royaume Vous voyez Ils quittent le royaume Pourquoi Trop pour eux hein? Trop dur Pourtant la parole dit Qu'est-ce que cela dit la parole En fait tout n'est que grâce en vérité Et c'est par grâce que nous sommes sauvés Donc tout n'est que grâce Donc, On peut obéir au Seigneur par grâce Et non de notre propre force donc, beaucoup quittent le royaume Ils quittent le royaume Et veulent faire semblant d'être dans le royaume Voilà aujourd'hui notre chrétienté, mes amis Ils font semblant de chanter Semblant de prier Mes amis, mais ils ne sont plus dans le royaume Parce qu'ils ont pris un raccourci Ils ont pris un autre chemin La facilité Un chemin qui les arrange Un chemin où il y a ah, il, oh, voilà, On se bricole un chemin Oui, frère et soeur Oui, mes amis oui, voyez frère et sœurs. Waouh on va prendre à Jean Jean 1, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, enfants de Dieu. Vous frères frère et sœurs. Et on va prendre le verset juste 11, excusez-moi. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Voilà ce que Jésus a vécu, frère, sur la terre. Voilà ce que Jésus a, vaincu, avait, a vécu. Excusez-moi. Voilà ce qu'il a vécu. Comme le dit la parole en Jean 16. Il a vaincu le monde, frère et sœur. Donc, en fait, il a vaincu, frère et sœur, le rejet, mes amis. Il n'a pas, pas abandonné à cause du rejet. Il n'a pas abandonné parce que euh, on, on, on, on l'a abandonné. Parce qu'on n'a pas cru en lui Parce que, ben, voilà Il a, il a, il a, il a tenu ferme. Mes frères et, frère et sœurs, Il est venu chez les siens Et les siens ne l'ont pas reçu Frère, tu ne seras pas reçu Attends, Ne crois pas que tu seras reçu Tu seras reçu partout, mon ami Ne pense pas qu'on va te recevoir Partout, non, non, non, non La Bible dit hein, Si tout le monde dit, dit du bien de toi Malheur à toi Malheur à toi si tout le monde dit du bien de toi Et en tant qu'homme, en tant qu'humain nous voulons, nous voulons les honneurs en tant qu'humain, n'est-ce pas On veut voilà, ne pas souffrir, on veut être acclamé, applaudi, élevé L'humain refuse la souffrance On refuse de souffrir, c'est une réalité Mais nous devons passer par là si nous tu aimes Jésus, si nous l'aimons véritablement, voilà pourquoi il dit le premier commandement, c'est quoi le premier commandement D'aimer le Seigneur, le Créateur Elohim, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu ton, de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, toute ton âme. Parce que si tu n'aimes pas de tout ton âme, tout ton cœur, ta pensée, ta force, tu ne pourras pas passer par la souffrance. Non, non, non, non, non. Tu ne pourras pas passer par la souffrance. Je te dis la vérité tu vas abandonner. À cause de la pression, combien ont abandonné à cause de la pression, mes amis Combien ont démissionné à cause de la pression Combien ont, sont, ont préféré tomber à cause de la pression Beaucoup chutent dans, le, chutent, dans le, chutent, dans le, chutent dans le péché, retournent dans le monde, à cause de la pression, à cause des paroles, à cause des calomnies, à cause du rejet, à cause de la solitude, à cause de... Ils ont abandonné, mes amis, malheureusement. Oui frère et soeur. Mais Jésus, frère et sœur, malgré qu'il a vécu toutes ces choses-là, les coups, les insultes, frère, il a avancé. Tu dois avancer. Toi qui entends ce soir là, il faut que tu avances. Tu vois? Ne sois pas accablé. Voilà le titre. Ne sois pas accablé. Jésus est passé par là. On a vu dans le jardin, dans le jardin de ces On a vu. Il était en. Il y avait la peur. Vous voyez, frère, c'était pas évident en tant qu'homme. D'aller sur la croix, c'est pas évident. Donc, il a résisté au péché jusqu'à quand du sang sort de sa peau. Des grumeaux de sang. Il a, Frère, imaginez-vous Yeshua comme il a souffert, mes amis. Donc, imaginez-vous nous là. On n'a pas connu tout ça encore là. Les trucs de croix, là, on vont nous crucifier. Et on est là. On est là. On est là. On, on, on, on, on, on, on, on, on abandonne. Vous voyez, frères et sœurs, l'humain, les frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, ils sont là, ils abandonnent. Ils ne veulent plus suivre Jésus. Pourquoi? À cause des déceptions. À cause des déceptions, beaucoup ont été déçus des hommes. Beaucoup ont été déçus et ils ont abandonné. Ils sont retournés dans le péché, voire même dans le système religieux. Après avoir connu la liberté en Jésus, après avoir connu la foi en en est de Nazareth, mes amis Oui, frère et soeur Oui, frère et soeur Il est venu chez les siens Et les siens ne l'ont pas reçu Frère, est-ce qu'on a déjà subi ça, mes amis, quasiment là On a subi des rejets, on a subi des choses comme ça Pas de problème Mais comme Jésus là, je ne crois pas, mes amis En gros, tout le peuple l'a rejeté En gros, l pas dit le, le, le monde entier l'a rejeté, frère C'est le monde entier le monde l'a rejeté, mes amis. Mes amis, vous croyez qu'on va être aimé, mes amis Vous croyez que l'évangile sera accepté de, du monde entier Vous Voyez, frères et sœurs Voilà pourquoi il faut quand même la prêcher. La parole dit que le Seigneur dans Jean 3,16, que Elohim, voilà qui est Dieu. Voilà pour ceux qui tombent sur ce message. Elohim, c'est le nom de Dieu, voilà, en hébreu, voilà. Elohim, avec un grand E, parce qu'il y a des petits Elohim aussi, des petits Dieux, mes amis. Voyez, Elohim a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle Vous voyez frères et sœurs Il veut sauver le monde Donc même si le monde est méchant Il faut leur annoncer l'évangile Ce sera pour eux Soit salutaire s'ils se repentent Ou soit un jugement pour eux Voilà pourquoi il ne faut pas se lasser D'annoncer la parole Ne dis pas ils sont méchants, c'est pécheurs, c'est païens Non, il faut les aimer tu vois, frère et sœurs Et le Seigneur nous donnera la, la force de les aimer. c'est une grâce de les aimer aussi. Même s'ils si sont, <rire> oui, si sont méchants. Oui, frère et sœurs. De faire le bien, même s'ils sont méchants. Oui, frère et sœurs. Faisons comme Jésus. Oui, frères et sœurs. De ne pas rendre le mal par le mal. Alléluia. Oui, frère et sœurs. Lorsqu'on réalise ce que Jésus a souffert, frère, devant le péché, mes amis, il faut réfléchir 30 millions de fois même Oui frère et soeur Parce qu'il a payé un grand prix Et la parole nous dit de Ne pas passer à côté d'un si grand salut Vous imaginez Jésus mort pour, pour nos péchés frère Pour qu'on rentre au paradis mes amis Dans ce royaume de lumière Ce royaume de feu, de puissance D'autorité, de gloire Alléluia Où il y a des demeures qui m'est préparé, moi j'ai ma demeure qui m'est préparée pendant hein. hein. Yeshua, je sais pas pour toi, mais moi j'ai ma demeure qui m'est préparé. Pourquoi Parce que j'ai la foi au Fils d'Élohim. j'ai la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'il nous demande. Il te demande pas d'aller à l'église pour croire en lui. Non, non, non, non, non, non. Il te demande pas, oui, de, de, de connaître euh, les versets par cœur pour, pour entrer au paradis. Non. Il t'a pas demandé. De, de, de prier 15 fois par jour pour le connaître Je crois que quand tu vas le rencontrer Tu, tu vas tellement l'aimer que Tu vas prier sans cesse C'est lié mes amis Quand tu dormiras, ton esprit va l'adorer Je te dis la vérité Vous Voyez, quand tu écoutes les mélodies là, Comme ce soir, là, cet instrumental là, qui est magnifique Que notre frère Wilfried a été inspiré de faire Mes amis, on a une choix Mes amis, tu vas tu vas, tu vas, tu vas Mes amis, tu vas chercher le royaume Alléluia tu as refusé que les gens t'adorent, refusé que les gens se prosternent devant toi, mes amis. Pourquoi? Parce que la gloire revient à Jésus. Alléluia! Mes amis, parce que c'est Jésus qui a porté nos péchés. C'est Jésus qui a souffert pour toi et moi, mes amis. Il a souffert sur la croix, pour toi et moi. Oui, frère. et soeur. Il a souffert, mes amis. C'est Jésus qui a souffert. Voilà pourquoi tu, on ne peut pas s'élever. On ne peut pas prendre, vouloir prendre sa, sa, sa place. Non, non, non, non, non, non, non, non. Vous comprenez, frères et sœurs Jésus Alléluia Excusez-moi. On parle en langue quand quelqu'un peut interpréter, mais Alléluia, des fois, ce n'est pas évident. Jésus Mes amis, Jésus Laisse-moi parler de mon créateur Laisse-moi parler de Jésus Laisse-moi crier Jésus, mes amis Il fallait qu'on crie, mes amis Il y avait comme un feu renfermé en nous Il fallait qu'on libère, il fallait qu'on parle, mes amis Alléluia, Kaita. Il fallait qu'on parle Il fallait qu'on annonce la croix Alléluia, frères et sœurs C'est glorieux Donc, il est venu chez les siens Et les siens, ils, les siens ne l'ont pas reçu Frère tu seras rejeté de ta, rejeté de ta famille Rejeté de, de tous Vous voyez frère et soeur Et comme il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas être rejetés Être incompris Vous voyez Ils vont se conformer Pour plaire Donc beaucoup sont prêts à tout pour plaire aux hommes Plaire aux uns aux autres Plaire au monde Oui frère et sœur Voilà pourquoi tu vois les gens plus Tu vois plus beaucoup de gens crier Jésus dehors Tu vois très peu de gens aller crier la victoire de Jésus Ils vont crier la victoire de la coupe du monde Oui frère et sœurs, Je crois que le partage qui est sorti hier soir là, Ceux qui ont crié avant là, Et qui ont suivi le message Qui suivent le message Je crois que c'est compliqué quand même hein? Ça fait des années que tu es converti tu n'as jamais crié Jésus dehors Et tu as crié la coupe du monde Je crois qu'il faut la repentance mes amis Je vous dis la vérité Il faut la repentance Ah oui mes amis, pas devant moi hein. C'est devant ton créateur Parce que la Bible est claire hein. Celui qui a honte de moi, il aura honte de, de, de nous devant son Père C'est écrit dans la Bible Vous voyez frères et sœurs Alléluia Vous voyez frères et sœurs Donc les chrétiens de notre génération sont plus faciles à crier la coupe du monde à plus aller crier la coupe du monde Victoire on a gagné Tout ça Que crier que Jésus a vaincu mes amis Le péché La mort, la maladie voyez, frères et, frère et sœurs Il est la lumière du monde La solution pour nos vies Frères et sœurs L'évangile est enterré Nous sommes les lumières Mais les lumières se cachent Sous le boisseau une lumière, mon ami, ne peut pas se cacher. C'est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas cacher la lumière que tu es. Tu vois, frère et sœur, nous devons briller. Et ceux qui brillent dans le monde sont forcément attaqués, mes amis. Regardez quand tu mets la lumière dans le noir, là. Les moustiques, les bêtes qui viennent. Oh là là là là. Ça tape l'ampoule. Vraiment faux. Mets la lumière dans le noir. Tu vois ce qui va se passer. Frère, il y a des bêtes que tu n'as jamais vues. Des espèces que tu n'as jamais vu, mes amis. Donc toi qui es la, la lumière du monde, là, qui brille dans le monde qui est, en, en gros, ce monde de ténèbres, qui est spirituel. Tu brilles, mais c'est spirituel. Il me dira, mais je n'ai pas de lampe sur moi. <rire> non, pour ceux qui vont suivre ce message. En fait, c'est la lumière que, par rapport à nos œuvres, par rapport à l'Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit. Vous voyez, frère et sœurs. Donc, il y a des, des attaques que tu vas recevoir. Tu, vas, tu, vas, tu, veux, tu, tu ne les auras jamais vues. Parce qu'ils sont cachés dans les ténèbres comme ça. Et quand tu brilles là, plus tes à brille plus les bêtes au loin sont attirées, mes amis. Toutes sortes de combats, toutes sortes d'attaques, toutes sortes... Mes amis, ça, plus tu marches, plus je vous dis la vérité que les ténèbres ben, s'épaississent sur la terre. Et plus les bêtes que tu n'as jamais vues, quand je parle des bêtes, je parle de, de, de, des combats, entre parenthèses, des combats, des attaques, tout ça. Des choses que tu n'as jamais vues. Vrai ouais, frère et soeur. Donc, ça va, ça, ça va nous attaquer. Tu vois, frère et sœur Oh, mes amis. Oh oui, oh oui. Dans l'unique but de quoi de te, de te faire abandonner. Frère, nous sommes chrétiens pour le ciel. Hein? Tu n'es pas devenu chrétien pour plaire à quelqu'un. Tu n'es pas devenu chrétien pour... En fait, être chrétien, ce pas adhérer à un, à un système, adhérer à une religion. Être chrétien, c'est, mon ami, c'est sub-Jésus Tout chrétien, tout disciple accompli sera comme son maître On le voit dans, on va prendre le, le, Luc Dans Luc euh, 6, normalement Luc 6, euh, tac, tac, tac, tac, tac Luc 6, 40, on va le prendre, Luc 6, 40 Waouh, waouh, waouh Donc, il est sur le Seigneur Frère, un jeune homme comme le Seigneur avait quel âge 30 ans À 30 ans, il a commencé le ministère 30 ans, mes amis donc il était jeune. <rire> vous voyez frère Un jeune homme. Vous voyez frère Oh là là là, mes amis. Donc beaucoup pensent qu'il avait, avait 75 ans. Non, c'est un jeune homme. Le Seigneur cherche la jeunesse. Je vous dis la vérité. Il veut la jeunesse pour lui, mes amis. Il veut passer par la jeunesse. Il veut se servir de la jeunesse. Particulièrement. Pour. Enflammer les nations. Il y a aussi les vieillards, aussi les... Voilà, il n'y a pas que les jeunes, c'est tout le monde. Vous voyez Mais on voit dans la parole que les jeunes, là, mes amis, ont fait des dégâts. Pourquoi La jeunesse, c'est la force, la fougue, la, fougue, la, la jeunesse, voilà, elle, elle, elle marche, elle va. La jeunesse. On doit, si cela est possible, servir le Seigneur dans notre jeunesse, mes amis. Paul, Pierre, tous c'était des jeunes. Jean, jeune aussi. 30 ans, il est mort, mes amis. Donc, à quel âge il a commencé de, de, de œuvrer pour le royaume, mes amis? Jeune aussi. Oh, regardons la parole, mes amis. C'était des jeunes. Donc, ne te dis pas, je suis trop jeune, je vais encore pécher un peu. Mon ami, c'est aujourd'hui. Tu vois, frère et soeur? Aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui. Luc 6, 40, on va le prendre. Aujourd'hui, qu'il faut, mes amis, servir le Seigneur. Le servir, mes amis. Alléluia. Luc 6, verset 40. Le, on va, on va la version Bible Summer. Donc, ceux qui connaissent, voilà, la, la version Bible Summer. On voit comment il dit ça. Version Bible meurt. Le disciple n'est pas plus grand. Que son maître. Donc c'est normal, frères et sœurs, de recevoir des, des insultes. Vous voyez si moi, moi, personnellement, si on ne m'insulte pas, si quelqu'un ne me bouscule pas, frère, je, pas, pour moi, il faut qu'on m'insulte, il faut qu'on me tape même des fois. <rire> c'est ça le chrétien. Parce que la parole, frère, est un feu, mes amis. Jésus est un feu. Vous voyez, frères et sœurs donc tu ne veux pas aller prêcher la parole et tout est doux autour de toi tout le temps. Tout le monde dit bravo. Bon discours. Mon ami, il faut vérifier ta vie. Vérifier. Tu me diras oui, mais le Seigneur sauve les âmes. Oui, il sauve les âmes. Oui. Mais si tout le monde dit du bien de toi à chaque fois, il y a un problème, mes amis. Vous voyez, frère et soeur. C'est pas tout. C'est pas. <rire> Je pour ça que s'il y a des églises qui nous invitent là frères et sœurs C'est compliqué mes amis On va tout, par, on va tout prêcher <rire> Toutes les églises ne peuvent pas nous inviter, je vous dis la vérité Parce qu'on va, va nous chasser de la On va nous chasser Parce qu'on va prêcher mes amis la, la croix Prêcher la Sainte Doctrine Prêcher Jésus Et quand tu prêches Jésus frère, ça casse tout mes amis, ça casse tous les systèmes ça casse tout ce qu'on a pu mettre en place. Ça, ça détruit tout, mes amis. Donc, ce n'est pas toutes les églises qui vont nous inviter à prêcher. Je vous dis la vérité. Si une église nous invite à prêcher, c'est qu'elle veut se repentir de, de, de, de, de, de, le, de, de tout ce qu'ils font qui n'est pas de, de, euh, la parole. <rire> Alléluia, papa, je t'aime, papa. Papa, Papa Oh Seigneur mon roi, Alléluia Donc le disciple n'est pas plus grand que son maître Mais tout disciple bien formé Mais on a dit bien formé là, vous voyez Tout disciple bien formé Sera comme son maître donc, si tu n'es pas comme ton maître, tu n'es pas bien formé, mon ami. <rire> hey, c'est terrible cette parole, mes amis. Voyez, frères et sœurs. Le disciple n'est pas plus Plus grand que son maître. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Ou que qu'on mette à où Là, Jésus-Christ. Mes amis, intenable. Voyez, on ne peut pas te saisir, te tenir, t'enfermer. Mon ami, c'est compliqué. On a voulu jeter Jésus au-dessus au d'une falaise. Mes amis, vous avez vu le passage qui en parle? La Bible dit qu'il est passé au milieu. Il s'est échappé. Frère, on va vouloir te jeter de la falaise. Vous voyez? Te dire, oh, t'as péché. Te dire, oh, t'as couché avec une femme. Couché avec un homme. On va dire des mensonges sur toi. Des calomnies sur toi, mon ami. Le Seigneur te fera passer au milieu de tout ça, mes amis. Et tu porteras du fruit et, du fruit et encore du fruit Et encore du fruit Et encore du fruit Pourquoi mes amis Parce que Jésus est avec toi Parce que tu marches dans l'intégrité Tu marches dans la vérité Tu marches dans l'humilité Tu marches dans la parole mes amis Alléluia Waouh Mes amis C'est terrible Tu passeras au milieu tu ne seras pas jeté d'en haut de la falaise Non, non, non, non, non, non non, Parce que le maître veille sur toi mon ami Il a des Il, a des, des, des, des, oh, il, va, il va te faire Échapper à tous les pièges Quand je marche Dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crée aucun mal Parce que tu es avec moi Il est avec toi ma soeur Dans le pays où tu es là Tu es, tu es quasiment seul Tu vois tu as, tu as quitté l'église locale où tu étais à cause du, de, de, du péché à cause des, des, des, des forces doctrines à cause du mal que tu as vu Tu as quitté Mais tu as bien fait ma soeur mon, ma soeur, mon frère Parce qu'il y a des chrétiens qui vont dire Ah ben non mais je vais rester pour, pour, pour les gagner je Mon ami tu vas, tu vas te conformiser Tu vois frère et soeur Tu risques de te conformiser après je ne dis pas qu'il ne faut pas aller prêcher dans, Si le Seigneur te pousse à aller crier Prêcher dans, devant les églises Ou dans les églises Il ben, faut y aller Tu vois Il faut y aller Si il te pousse à, à le faire tu, tu, tu vas bombarder la parole Tu vois Mais il ne faut pas le faire de manière comme ça Je vais rentrer là-dedans Non il faut faire les choses par le Saint-Esprit mes amis Mes frères et sœurs C'est poussé par le Saint-Esprit que les saints prophètes ont prophétisé C'est l'esprit qui fera toutes toute, toute choses en nous frère et soeur C'est le, le Saint Esprit Vous voyez frère et soeur Tout disciple bien formé Sera comme son maître Donc son maître, que Si tu es bien formé là ben tu feras comme le maître Tu iras dehors évangéliser. Waouh, Seigneur c'est terrible soeur. Tu iras dehors évangélisé Tu iras de ville en ville Vous voyez, évangéliser. Parce que Yeshua, il a évangélisé, il a évangélisé frère les, il était, Frère, il était à pied hein, souvent, souvent on dit ça dans le partage. Il n'était pas en scooter hein. Non, mes amis, on a un problème hein. Non, on aura, notre génération là On sera jugé plus sévèrement que Sodome et Gomorre Plus sévèrement que l'autre Tout ça, que la génération de, de Sodome et Gomorre Plus sévèrement, frère et soeur Que l'époque de Noé Nous serons jugés plus sévèrement disciple bien formé sera comme son maître donc comment, comment le maître marchait ici et là frère on l'avait même, même ses pieds il avait tellement la poussière il marchait à même pied je ne sais pas s'il si marchait à même pied nu frère et soeur pour aller prêcher la parole mes amis vous vous rendez compte de ça frère et soeur non mes amis quand je vois en fait ça, ça fait il ça échoua là frère on sait qu'il échoua mes amis on sait qu'il est Jésus mes amis le prix qu'il a payé la souffrance qu'il a endurée mes amis frères et sœurs pour que la, la, la, la, la parole nous soit communiquée, frères et soeurs de notre génération Et on la foule aux pied comme ça, mes amis Nous serons jugés sévèrement dis nous parce qu'on peut faire n'importe quoi on, on est, on est humain Voilà pourquoi on, on doit se repentir Voyez, tu dois te repentir Nous devons nous repentir Et marcher dans ses voies Marcher comme il a marché Alléluia donc tout disciple bien formé sera comme son maître Et la Bible dit qu'il n'avait pas d'endroit de, où poser sa tête La Bible dit qu'il allait de ville en ville Ville en ville mes amis Il allait crier Vous croyez qu'il faisait quoi Tu penses qu'il faisait euh, il, vous, Beaucoup de chrétiens pensent qu'il faisait euh, Comme les témoins de Jéhovah qu'une une pancarte dans la rue Ou soit euh, il était enfermé dans, dans, dans, dans, dans la religion Fermé dans le, Non, non, Jésus il était dehors Jésus mes amis Donc est-ce que no, notre génération ressemble à Jésus est-ce que nos assemblées ressemblent à Jésus, mes amis Oui, frère et soeur Tout disciple bien formé sera comme son maître Donc Jésus marchait à pied, frère et soeur Imaginez-vous, il prend un âne Même pas un cheval, hein? on n'a pas dit cheval, on dit âne Ça ne marche pas très vite en plus, ça ne court pas très vite Donc imaginez-vous le, le, le fardeau qu'il a pour les âmes, Jésus Le fardeau, mes amis Beaucoup n'ont plus le fardeau Beaucoup de nos chrétiens n'ont pas le fardeau pour les âmes et Ils ne regardent qu'à eux-mêmes à leurs propres intérêts Leurs intérêts Ils recherchent leurs intérêts Leurs intérêts personnels Leurs intérêts propres Et non les intérêts du royaume mes amis Et non les intérêts de Jésus Quand on fait l'œuvre du Seigneur mes amis En fait c'est rechercher les intérêts de Jésus Voilà pourquoi nous ne voulons pas Contrôler les âmes que le Seigneur nous mette sur nos chemins parce que ben, ils appartiennent à Jésus en vérité. Ils nous voulons appliquer ça. Pourquoi? Parce que ben, on aura des comptes à rendre. Sinon, mes amis, pour les âmes. Oui, frère et sœurs. Parce que si on ne fait pas attention, les âmes là que nous, qui sont touchées par le fait qu'on prêche, prêche la parole, eh ben, ils peuvent On peut devenir des dieux pour eux, des idoles. Oui, frère et sœurs. Ils doivent rencontrer le bon berger frère et soeur Yahweh, Yahweh c'est Jésus, il a dit dans Jean 10, 10 aussi, Jean, Jean, 10, euh, ouais, Jean 10, voilà qu'il est le bon berger, et dans 123, 23 il dit, il est le bon berger, donc combien de bons bergers qu'il y a, un seul, donc si Yahweh dans Psalm 23 dit, Yahweh mon berger, ou dans d'autres versions, l'Éternel est mon berger, dans Jean 10, Jésus dit quoi, je suis le bon berger, mais il dit clairement qu'il est, <rire> est Dieu mes amis, c'est lui qui y avait Elohim c'est lui L'éternel c'est lui, l'éternel, le roi des rois c'est lui Vous voyez frère et soeur Donc tout d'ici bien formé sera comme son maître Donc en fait, on va te frapper sur la joue gauche Tu vas remettre l'autre joue On va t'insulter, tu ne vas pas insulter toi aussi Vous voyez Tu ne vas pas désirer la mort des gens La destruction des gens Non, Jésus a dit quoi Remets l'autre joue Est-ce que nous faisons comme Jésus est-ce qu'on remet l'autre jour, mes amis Vous voyez, frère et soeur Ou nous refaisons Nous faisons mal pour mal aussi, mes amis. œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez, frère et soeur Tout d'ici bien formé sera comme son maître. Donc, en fait, il faut pardonner aussi. Il y a des chrétiens, qui n'aiment pas pardonner. Ils ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent jamais, mes amis. Tu leur fais un, on leur fait quelque chose ils sont les plus énervés du monde, mes amis. C'est les plus. Vous voyez, vous voyez, frère et soeur Ils ne veulent pas pardonner. Il y a des chrétiens, ils n'aiment pas pardonner. Maintenant, mon ami, ben, tu ne seras pas pardonné non plus devant le Seigneur. Mes frères et soeurs, ils pas, ils n'ont pas aimé pardonner. Ils n'aiment pas pardonner. Ils pensent qu'ils sont Jésus. Même Jésus, en fait, tu peux pas être, En fait, mon ami, Jésus l'a pardonné. Donc en fait, tu es qui alors toi? Si tu ne veux pas pardonner, tu es qui? Là, c est, c est, c est, en fait, c'est fort là, ce point-là que le, ce soir le Seigneur nous donne, là, mes amis. Tout d'ici bien formé sera comme son maître. Jésus a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, si toi, là, tu ne veux pas pardonner parce que quelqu'un t'a mal parlé, quelqu'un t'a pas dit bonjour, quelqu'un, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait, tu vois, et que tu ne veux pas pardonner, mes amis, mais tu, tu fais comme qui à ton avis, là Tu fais comme le diable. Ce n'est pas un fruit de Jésus, ça le. Le, le manque de pardon, ça vient du diable. Vous voyez, frère et soeur Le diable. Vous voyez, frère et sœurs Il y a des chrétiens qui ne veulent jamais se repentir, mes amis. Ils ont péché, ils ne veulent jamais se repentir, mes amis. Parce que ce n'est pas le fruit de Jésus. Ils ont blessé quelqu'un, ils ne veulent jamais demander pardon à la personne, mes amis. Vous voyez pas qu'il y a un problème, mes amis Vous voyez, frère et soeur as mal, même ta femme. Même ton mari, tu lui as mal parlé tu as mal agi Tu restes comme ça pendant des mois et des mois et des mois mes amis Mais vous, vous irez où comme ça mes amis là C'est une parenthèse que le Seigneur nous ouvre aussi en même temps pour nous tous ici là Tu vois Tu penses que tout est permis Tu penses que tu peux tout faire mon ami La Bible dit quoi Tout disciple bien formé sera comme son maître Donc mon frère c'est normal de souffrir. C'est normal de subir, mes amis. C'est normal. On va subir des choses. Paul a subi des choses. Pierre a subi. L'Église a subi. L'Église, elle va prendre des coups, mes amis. Aujourd'hui, si tu te fais taper en évangélisation. Les gens vont dire, ah non, Dieu n'est pas avec lui. Vous ne voyez pas que... c'est pas comme Jésus, ça, mais ce n'est pas la, la doctrine de Jésus. Parce que Jésus a pris des coups plus que nous ici, mes amis. Oh Seigneur, Yeshua. On l'a frappé plus que nous ici. On l'a craché dessus. Est-ce que toi, t'as déjà craché dessus, toi? Est-ce qu'on t'a déjà craché dessus? Euh, réfléchis. Est-ce qu'on t'a déjà donné des coups de poing, des coups de pied, bousculés? Au moins 10, 20 personnes veulent te taper. Est-ce que t'as déjà vécu ça? Ben, si t'as pas vécu ça, mon ami, t'as... En fait, t'as pas encore connu les, les, la, la, la, la souffrance physiquement. Bon. Je te dis la vérité. T'as pas connu de la souffrance? Non! Voilà pourquoi les églises sont remplies. Les gens, ils ne veulent pas aller dehors. Parce que dehors, là, pour eux, ça craint. Il y en a qui disent, Oh, ça craint dehors. Ça craint. Oh, ça craint. Il fait froid en plus. Il fait froid, ça craint. Mon ami, <rire> tu es un religieux. faut pas chercher un Tu es un religieux. Une religieuse. Oui, frère et soeur. Une religieuse. Oui, frère et soeur comme les montres religieuses, vous voyez les montres religieuses, ils sont comme ça, avec leurs pattes, ça marche comme ça, la religion, vous voyez, la religiosité, on est un pied devant, un pied derrière, on y va, on s'assoit, il fait froid dehors, on ne va pas évangéliser, il fait froid, on reste chaud, parce qu'à l'intérieur, ben, tout est cadré, hein, on ne peut pas nous taper là-dedans, parce que après, tout le monde, voilà, c'est organisé, donc on ne va pas recevoir de coups euh, dans l'église, hein, ça, ça va aller. Mon ami, va dehors, c'est dehors là mes amis tu, je, je vous dis, c'est dehors que Jésus était mes amis Vous voyez frère et soeur Tout disciple bien formé sera comme son maître Donc il sera dans les trains à prêcher Jésus Même à 6 heures du matin Même à 7h, même à 8h Même à midi, même à 18h Il va annoncer la vérité mes amis Vous voyez frère et soeur Comment tu parles au travail Le train est rempli, mes amis. Tu dors, tu, tu ronfles dans le train même, mes amis. Tu ronfles On ne pas qu'il y a un problème, mes amis. Beaucoup ont démissionné, mes amis. Je vous dis, il hein, y a des gens que le Seigneur va susciter, je vous dis la vérité. Il y a des hommes, des femmes qui seront suscités par l'Esprit de Jésus, par l'Esprit de vérité. Je vous dis la vérité, ça va être terrible. Ça va être glorieux, formidable, magnifique. Ils vont saisir l'Évangile. Ils vont saisir Jésus, le maître des maîtres, le roi des rois, le prince de paix. Alléluia. Vous voyez frères et sœurs Vous voyez frères et sœurs Tout d'ici bien formé sera comme son maître. Je réalise de plus en plus que nous devons marcher comme le maître. Je réalise de plus en plus qu'on doit vivre comme le maître. C'est lui en fait qui nous dira si nous sommes dans la vérité. Je veux savoir si tu es dans la vérité, regarde au maître, regarde pas à moi. Hein. Ne te, ne te, comment dire, <coughs> ne te calque pas par rapport à moi. Hein. Non. Calque-toi par rapport à Jésus. Et tu sauras si tu es dans la vérité. Quand quelqu'un veut te raconter un songe, commence pas à trembler, mes amis. Regarde à la vérité. Regarde à Jésus. On t'a dit que tu étais un démon. Regarde à Jésus. Parce qu'on a, on a, on a dit du Seigneur dans Luc. Euh, 23 Luc 23, normalement, euh... non pas Luc 23, Matthieu 12, 27. Matthieu 12, 27. prendre Matthieu 12, vous allez voir qu'est-ce qu'on a dit du Seigneur, mes amis. Oh, on m'a dit que j'étais un démon. Beaucoup se deviennent fous parce qu'on leur a dit, on leur a dit, c'est des démons. Tu commences à perdre la foi, tu commences à, à avoir peur. On t'a dit que tu étais un démon. Vous voyez les paroles commencent à câbler les gens sois pas, Ne sois pas accablé Jésus est passé par là le titre. Ne sois pas accablé Jésus est passé par là Il y a beaucoup d'intimidation en fait, On va t'envoyer des songes Oh je t'ai vu comme ci Je t'ai vu comme ça Mon ami tout ça pour te L'ennemi est derrière pour te Te faire trébucher Pour que tu n'arrives pas à l'objectif que tu as reçu du Seigneur L'ennemi va tout mettre en place hein. Attention Une parenthèse encore il a voulu utiliser Pierre pour dire le diable a voulu utiliser Pierre pour empêcher Jésus d'aller sur la croix. Oh Seigneur. Non, en gros, on ne va pas sur la croix. N'y va pas, Seigneur. Le Seigneur lui a dit, arrière ah, de moi, Satan. Le diable va utiliser les hommes, même tes frères et soeurs chrétiens, pour t'empêcher d'aller à la croix. À l'objectif. Tu comprends, frère et soeur? Okay. Tu voyez? Il va saisir des hommes Il va prendre tous les moyens Pour te faire <rire> Rater l'objectif mes amis Voilà pourquoi quand tu reçois une vision du Seigneur Tu reçois une pensée du Seigneur Une voix que le Seigneur te donne Toi frère, ma, ma soeur, mon frère Je te dis la vérité Fais comme Jésus te dira Et c'est pas orgueilleux Ce n'est pas rebelle de faire comme il te dit C'est lui qui, Jésus qui prime hein? C'est pas mes paroles qui vont primer C'est les paroles de Jésus qui prime Vous voyez frère et soeur donc dans la chrétienté malheureusement Beaucoup de chrétiens veulent suivre Jésus Beaucoup de chrétiens veulent obéir au Seigneur Mais ils sont traités de rebelles Traités d'orgueilleux Traités de tous les noms mes amis Vous Voyez Et c'est ce qui est terrible dans la chrétienté J'ai vu quelqu'un partager ça l'autre fois sur un réseau J'ai dit « Oh mais Seigneur, c'est exactement ce qui se passe dans la chrétienté Combien sont traités de rebelles D'orgueilleux Traités de, de, de, de tous les noms <rire> adultère, Je ne sais pas quel péché mes amis mais beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir Je vous dis même dans les églises Oui frère et soeur Voyez Voilà pourquoi il est primordial pour un chrétien Pour toi ma soeur De t'attacher au Seigneur Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore connu Beaucoup de choses par rapport à la parole Enfin par rapport plutôt à la vie de Jésus Pour eux beaucoup diront Mais non moi je, je ne vivrai pas ça hein. Ah non mais non Tu vas voir quand ton temps va arriver Pour commencer à à passer par des chemins comme ça, tu vas voir, mes amis. C'est là, en fait, qu'il faudra tenir ferme. Parce que tu risques d'abandonner, mes amis. Je vous dis la vérité. Si tu n'es pas enraciné en Jésus, là, mon ami, tu vas abandonner comme des masses. La Bible dit qu'il a quitté Paul pour partir dans le monde. Beaucoup ont quitté Jésus aussi, hein, pour retourner dans le monde, dans le péché. Je vous dis la vérité. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas la parole véritable. Ils savent que c'est la vérité. Hein. Ils savent. Mais ça n'arrange pas tout le monde. La vérité n'arrange pas tout le monde. Les gens grincent des dents quand la vérité est prêchée. Ils grincent des dents. Ça grince. Tu vois, on va, on va, tu vas entendre la vérité, mon ami. On va prêcher la vérité. Prêchons la vérité. You, you know? Because Jesus Come back soon. Hallelujah. Frère, on va prêcher en Angleterre aussi bientôt. S'il si y a des chrétiens qui sont en Angleterre là, mettez un drapeau là, en Angleterre. Quand on va venir, vous allez venir ce jour là. On va prêcher en anglais là-bas, mes amis. Alléluia! Tiens, les chrétiens qui sont en Angleterre là, en même temps là. Est-ce que tu peux, tu peux dire que tu es en Angleterre? Donc, on, on va venir là-bas, mes amis, bientôt. dans Yeshua Et on va prêcher, you know, preach Jesus, Jesus, come back. Jesus, don't like you, your, your, sin. Jesus is Elohim, mes amis. L'anglais des fois quand ça te saisit là, tu parles anglais des fois que les gens, c'est terrible, mes amis. Alléluia! Alléluia mes amis, Alléluia Jesus Christ. Quand tu prêches Jésus, frères et sœurs, ça dérange. La vérité dérange. Ça, ça fait grincer des dents. On te dit non, change de message. Comme il n'y a pas longtemps, quelqu'un nous dit Ouais, il faut changer de message. Oh, faut, frère, on ne va pas changer de message, on va prêcher ce qui est écrit dans la Bible. On nous dit c'est biblique, mais tout ce qui vient après là, c'est du diable. Que ton oui soit oui Et tout ce qui vient après c'est diabolique C'est biblique que ce que tu prêches mais, mais quoi On va prêcher ce qui est écrit On déplaise aux hommes On déplaise aux gens mes amis. On va prêcher Jésus Christ On va prêcher ce que la parole enseigne Vous voyez frères et sœurs Alléluia Ah oh, oui mes amis un frère, à, à, à, à, un frère dit à ces personnes-là Oui, mais qu'est-ce qu'il a, qu qu a dit qui était hors biblique Non, il n'y a rien anti-biblique. Hein? Euh, en fait, frère, quand quelqu'un a un problème contre toi Il va essayer de trouver un problème partout pour, pour essayer de t'atteindre Mais il ne sait pas quoi trouver, mes amis Voyez un peu notre génération, frères et sœurs Jésus lui-même était sur la terre Ils ont cherché toutes sortes de choses sur lui, mes amis <rire> Mais Jésus sortait Toujours indemne, vous voyez, miraculeux, sainteté, victorieux, il a vaincu le monde. Prenez courage parce que j'ai vaincu le monde, vous voyez, frères et sœurs. Vous voyez, frères et sœurs, on a essayé de trouver un truc sur lui. Oh, il a fait un miracle pendant le sabbat. Oh, il a fait ci, frère, ils étaient toujours bouche bée parce que où oh, est le problème dans tout ce qu'il a fait Il n'y a pas de mal, c'est la vérité. Donc, Jésus fait du bien aux gens pendant le jour du sabbat, ils ne sont pas contents, mes amis. Tout ça, bon Dieu fait n'est pas content. <rire> le créole, est terrible. Créole, la puissant, mes amis. Alléluia enfin, ah, J'aime mon, mon île, là. Frère et hein, mes autres. J'aime mon île. Oh, I love you. Guadeloupe. Alléluia. Martinique, les Caraïbes. Normalement, bientôt. On a Yeshua. On vient sur les Antilles. Par la grâce de Jésus. J'aurai les dates euh, bientôt par la, grâce, par la grâce du Seigneur, mes amis. Alléluia. Oui, frère et sœurs vous voyez, frère et soeur Tout ça, mon Dieu frère, il n'est pas content. Mon Dieu il y a guéri le monde, il n'est pas content. <rire> je pense que tu comprends le cri, le, temps il entend. le cri, il le est terrible. Frère et soeur, c'est terrible, les amis. Jésus réveille les morts, oh, ils ne sont pas contents. Jésus guérit les aveugles, oh, non, il, il cherche à savoir, est-ce qu'il était vraiment aveugle Les parents eux-mêmes avaient peur d'être chassés. Les parents disent, il a de l'âge. Demandez-lui. <rire> ils avaient peur qu'on les chasse de la synagogue. En fait, c'est ça, ça représente les chrétiens qui ne veulent pas prendre position pour la vérité. Vous voyez, frères et sœurs? Ouais, frère des chrétiens, vous voyez? Je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Je les connais aussi. Je connais plein. Ils sont double langage. Voyez. Devant tout le monde, ils vont dire A. Dans les coulisses, ils vont dire. Ils vont dire B. Vous <rire> voyez frères et sœurs? Jésus est passé par là, mes amis Vous voyez, frères et sœurs C'est terrible, mes amis C'est terrible, terrible, terrible, terrible terrible. La souffrance Jésus est passé par là Ne sois pas accablé, frères et sœurs Voilà, parce que Jésus est passé, ce, ce que tu vis Jésus est passé par là Ne sois pas accablé Jésus est passé par là Vous voyez, frères et sœurs Alléluia Ils ont voulu que Jésus mes amis, comment dire, arrête de prêcher l'évangile qui prêchait, mes amis. Il prêchait pas comme les scribes, il prêchait comme ayant autorité, nous dit la parole. C'était pas un religieux. Frère, ça, les synagogues étaient secouées, mes amis. Parce que, <rire> ils ont dit quoi? Une nouvelle doctrine. Oh, c'est quoi ce message? Oh, c'est quoi? Oh, mes amis, Jésus! <rire> Il a bouleversé Israël, mes amis. Il a bouleversé le, le, le, le monde. Le monde. Alléluia. Frère, l'évangile, ça bouleverse tout. Ça, ça, C'est puissant, mes amis. Ça sauve. Vous voyez, frère et sœur? Ça sauve, ça sauve. Vous voyez, frère et sœur, le salut voyez, est entré chez nous. Le salut est entré dans ta maison. Entré dans ma maison. On a Yeshua de Nazareth. Vous voyez, frère et sœur? Donc on va prendre le Mathieu comme on l'a dit tout à l'heure. Mathieu, Mathieu, Mathieu, Mathieu, Mathieu. Alléluia. Oh papa. Oh papa. Oh papa. Oh papa. Oh papa. Oh papa. Oh papa. Oh papa. Oh papa. Oh papa, oh papa. Oh papa, papa, I love you, dijoss, dijoss, dijoss. Oh papa, qu'un moins qu'abatte pour vous. Oh l'amour à moins, mon cœur bat pour toi, Seigneur. Mon cœur bat pour toi, mon amour, mon papa. Frères et sœurs, on va l'aimer encore de plus en plus au ciel. On va le prendre dans nos bras. On le verra, on le verra tel qu'il est. L'évangile doit être fixé sur Jésus, frère. Jésus, non sur moi, non sur nous, mais Jésus. C'est ça l'évangile. L'évangile est basé sur Jésus. L'évangile est centré sur Jésus-Christ. Alléluia Matthieu 12, verset 26 Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même Comme, Comment donc son royaume subsistera-t-il Donc pour que le royaume du diable puisse subsister Il ne peut pas se chasser Non, ce n'est pas possible Vous Voyez Et verset 27 Et si je chasse les démons par Belzébul Belzébul Par qui vos fils les chassent-ils En gros Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent verset 24, excusez-moi Voilà. On va, prendre, on va remonter. monter, Matthieu 22 Le blasphème contre le Saint-Esprit Verset 22 Matthieu 12, 22 Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet Et il le guérit, mes amis vous voyez, vous voyez, comment, comment Yeshua guérit un aveugle, un muet en plus vous Voyez, Il le guérit, hein de sorte que l'aveugle et muet parlait et voyaient Frère, faut, quand tu vois ça là mes amis Mais il faut glorifier le Seigneur mes amis Un aveugle qui voit et qui Un muet qui parle Et on voit verset 23 qui disent Et toutes les foules en furent étonnées Mes amis, mimimis, voilà ce qui va se passer de plus en plus Il va y avoir des miracles de plus en plus Des, des choses extraordinaires qui vont se produire Et les gens seront étonnés Mais beaucoup ne vont pas en gloire au Seigneur quand même je vous dis la vérité, beaucoup ne rendront pas gloire au Seigneur, quand même, mes amis. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que l'homme, il est. L'humain, il est. Il ne veut pas rendre gloire au Seigneur. L'homme est comme Israël dans le désert. Ils voient la gloire du Seigneur. Ils, vont, vont, ils ont vu la manne tomber du ciel. Les cailles, les pains, viande, tout ça, on veut tomber du, du ciel. Mes amis, ils ont quand même mis au mur contre le Seigneur. Ils ont quand même cassé le Seigneur. Ils ont quand même été contre le Seigneur, mes amis. Voilà comment l'homme, il est. L'homme est méchant, mes amis. Le Seigneur nous aime, mais l'homme est méchant. Le Seigneur est amour, mais l'humain est, mé est méchant. Et toutes les foules en furent étonnées. Et elles disaient Celui-ci n'est-il pas le fils de David En gros, je euh, pas. En gros, en... en fait, frère, les miracles que le Seigneur fera par tes mains, par ta main, ma soeur, mon frère, l'œuvre que le Seigneur fera par tes mains, ta main, ma soeur, en fait. On va dire, mais ce n'est pas la, la prodituée de cette fille-là. Ce n'est pas celle qui était dans le péché, là, lui, là dans le péché comme pas possible Il y a quelques années, là. Mais comment il est là, il prêche Jésus comme ça, là. Hein? Voilà comment tu seras vu de par le monde. Je te dis la vérité. Tu vois. Le mépris. Tu seras méprisé. Jésus a été méprisé, mes amis. Nous serons comme le maître. Donc, il ne faut pas qu'on soit surpris, hein. Là, je, tout ce qui est annoncé là, c'est pour que tu ne sois pas surpris quand ça va arriver Que tu puisses dire « Seigneur, j'ai été averti, Seigneur » Pour que tu puisses tenir ferme, mes amis Il ne faut pas que tu tombes, il ne faut pas que tu abandonnes Parce que tu dois rentrer au paradis On doit rentrer au paradis, mes amis Alléluia Même si on ne s'est jamais vu nous, Voilà, parce que beaucoup diront mais on ne les voit pas frère, c'est parfois audio, parfois vidéo, comme on, on l'a dit souvent Vous voyez, il y a des temps comme ça, on a à cœur de faire vidéo Et des temps comme ça, audio et la parole est passée, la parole, le message passe. Vous comprenez Vous voyez, frère et soeur Verset, verset 24. Mais les pharisiens, ayant entendu cela, disaient Celui-ci ne chasse les démons que par Belzébul, le chef des démons. Vous voyez Le mauvais cœur de ces hommes. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, le Seigneur faisait des choses magnifiques, glorieuses. Ils ont dit Non, c'est pas les démons qui font ça, mes amis. Ils ont attribué ça aux démons. Beaucoup dans notre génération, le monde attribue l'œuvre du Seigneur au diable, au démon. Vous voyez, frères et sœurs, c'est terrible, mes amis, ça. Waouh! Oh Yeshua de Nazareth! Oh Yeshua de Nazareth! Oh Yeshua de Nazareth! Verset 25. Mais Yeshua connaissant leurs pensées, il connaît toutes choses, mes amis, il connaît tes pensées, il connaît nos pensées. Nous, on ne connaît pas les pensées de tout le monde, mes amis. On ne connaît pas les pensées des gens. Oui, C'est le Seigneur qui connaît toutes les pensées des gens. Nous, on ne connaît pas les pensées des hommes. Vous voyez, frères et sœurs Mais les pensées des gens se manifestent par leurs actions. Voilà, le, le, voilà comment ça se passe aussi, mes amis. Ce que les gens pensent, ça va se manifester. Oui, voyez, frères et sœurs Et ce qu'ils pensaient, là, ça s'est manifester. Yeshua connaissait leurs pensées. Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en... <rire> Je rigole de ça parce que <rire> le Seigneur connaissait leurs pensées. En fait, dans leur cœur, là, voilà ce qu'ils ont dit dans leur cœur, là. Mais Yeshua connaissant leurs pensées leur dit. Vous voyez, il n'a pas dit Yeshua a entendu. Hein. On a dit qu'ils connaissaient leurs pensées. D'ailleurs, dans leurs pensées, là, il y a des gens, frères, qui sont avec toi. Il y a des gens que tu vas rencontrer. Vous voyez, frères et sœurs, ils, ils vont te dire. En fait, ils ne vont pas te dire de la bouche. Mais leur cœur s'exprime fortement mes amis Et là le Seigneur voit le cœur, nous on ne veut pas voir Mais tu verras leur, les actions des cœurs par la pensée des cœurs par les actions Frères, imaginez-vous ce que le Seigneur a subi quand même mes amis Dieu sous forme humaine Le Créateur Elohim, sous forme humaine mes amis Le Créateur sous forme humaine Comment a-t-il subi toutes ces pressions, ces, ces insultes frères et sœurs, ces moqueries quelle force mes amis Voilà pourquoi toi qui vas entendre ce message Tu seras forte au nom de Yeshua de Nazareth Je prie, nous prions que Tu sois forte au nom de Yeshua Que tu sois fort au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Que tu sois fort au nom de Yeshua Fort au nom de Yeshua Fort, fort, fort Fort au nom de Jésus Fort au nom de Yeshua Dans la vérité mes amis Tu marcheras dans la vérité le fait que tu vas marcher dans la vérité Beaucoup vont grincer des dents Je vous dis la vérité Grincer des dents Ah oh oui mes amis Oui frère et soeur. Grincement de dents Comme c'était le cas pour le Seigneur Verset 24 Mais les pharisiens ayant entendu cela disaient Celui-ci cherche les démons Que par Bézébul le, le chef des démons Mais Yeshua connaissant leur pensée leur dit Tout royaume Divisé contre lui-même Sera réduit en désert Et toute ville ou maison divisée contre elle-même Ne subsistera pas Le Seigneur n'est pas En fait son royaume là il n'y a pas de division Mais ça subsiste Ah oui Son royaume ça subsiste Vous voyez frère et Ah oui mes amis Alléluia Et si Satan, ça Satan il est divisé contre lui-même Donc on va tout traiter de diable, de démon Faut attendre à ça Peut-être ça a déjà commencé même Oh, t'es un démon. Oh, t'es un diable. Mes amis. Oh, t'es un fils du diable. Oh, t'es égaré. Oh, t'es folle. Mon ami, tu vas entendre des choses. Mais ce soir, ce message-là, c'est pour te prévenir, t'avertir de ne pas désespérer, de ne pas tomber en dépression, de ne pas devenir fou, de ne pas retourner dans le monde, dans le péché, ou retourner dans le vomi. Malheureusement, beaucoup quittent le monde. Et qui est venu à la chrétienté, eh bien, quest que comme, comme dit la parole, hein? Beaucoup ne rentrent pas, pas eux-mêmes au ciel mais ils ferment la porte pour ceux qui doivent entrer au paradis, mes amis. Et beaucoup prennent Jésus aujourd'hui à cause de mauvais comportements de beaucoup de chrétiens ben, on les prend, ils, ont, ils prennent Jésus comme étant euh, c'est du n'importe quoi. Pourtant, Yeshua, c'est la vérité. Voyez, Je me rappelle quand je me suis converti j'avais fait plus de 10 églises à l'époque une dizaine d'églises pour, pour chercher le Seigneur et j'ai compris là-dedans que il beaucoup de choses se passaient là-dedans, ce n'est pas du Seigneur en vérité et J'ai tout quitté, voulant rester chez moi à la maison J'ai dit à ma femme, Jésus-Christ Jésus est la vérité Mais tout ce qu'ils font là, ce n'est pas, pas bon ça Ce n'est pas biblique tout ce qu'ils font là Mais Jésus est la vérité mes amis ouais, Frères et sœurs Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons être des lumières Être des témoins mes amis Vous voyez frères et sœurs, je croyais que chercher le Seigneur c'était dans l'église je croyais pour rencontrer Jésus, c'était dans un bâtiment d'église. Alors que la parole, ce n'est pas ce qu'elle dit. Celui qui, me cherche, celui qui me cherche, me trouve, nous dit la parole. Vous voyez Les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. C'est ça, c'est là l'adoration véritable. Et après, tu auras la communion fraternelle. Beaucoup pensent que la communion fraternelle, c'est dans l'église en fait. Moi, j'ai une communion fraternelle avec des frères et sœurs. Tout chrétien... À une communion selon que le Seigneur conduit Il y a des pays, il n'y a pas de communion Parce que c'est compliqué Ce n'est pas évident Vous voyez frère et soeur Vous voyez frère et soeur Alléluia Alléluia Donc ceux qui sont dans des pays difficiles Soyez bénis Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes en esprit un Nous sommes le corps de Yeshua Donc toi qui, qui, vis, qui, qui, qui, qui vis des moments difficiles Dans le pays où tu es Sois encouragé ma soeur mon frère Sois encouragé, soldat, soldat Sois enflammé, soldat, soldat Au nom de Yeshua Le Seigneur te dit, prends courage Prends courage Seigneur, je prie pour les malades, papa Que les malades soient guéris, Seigneur Que tu puisses guérir, papa, tous ceux qui sont malades, Seigneur Que toutes les maladies disparaissent, papa Au nom de Yeshua, de Nazareth Au nom puissant de Jésus-Christ Alléluia Waouh Et on va prendre le dernier passage dans Luc 23 au verset 31 prend, euh, ne, sois pas, ne sois pas accablé Jésus est passé par là. Luc euh, 23 verset 31 Parce que parce que ce, parce qu'ils ont parce que, que s'ils font ces choses au bois vert que deviendra le bois sec. Luc 23 verset 31 Faut noter ce passage là ma soeur. note le mon frère ma soeur parce que s'ils font ces choses au bois vert, que deviendra le bois sec Vous voyez frère et soeur Et on va prendre le verset 26 pour lire le contexte un peu. Mais c'est terrible, c'est glorieux. C est, c est, c est, en fait, la parole, c est, c est, ça nous encourage quand même. Et comme, Luc 23, 26, et comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Sirène qui revenait des champs et le chargeur de la croix pour qu'il la porte derrière Yeshua et il était suivi d'une grande multitude de peuples, du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine de chagrin et se lamentaient sur lui mais Yeshua se tournant vers elle dit fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi mais pleurez sur vous même et sur vos enfants parce que voici des jours viennent où l'on dira heureuses les stériles les entrailles qui n'ont pas enfanté les, les mamelles qui n'ont pas l'été alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. Parce qu'ici vont font ces choses au bois vert, que deviendra le bois sec Et deux autres aussi qui étaient des malfaiteurs furent menés pour les faire mourir avec lui. Jésus n'était pas mal malfaiteur, c'était un juste. Donc regardez comment un juste a été crucifié, a souffert frère et sœur. Donc voilà le chemin on va passer, on va passer. S'ils ont fait ça au bois vert, ils feront pareil au bois sec. Donc courage bois sec que nous sommes. <rire> courage, nous y arriverons au Nani Bonne soirée frères et sœurs, à bientôt, on a mis choua.